Je discute souvent avec des gens sur qu'est-ce que c'est la sociologie, comment ça marche, ça amène à quel métier. Et apparemment, c'est assez flou pour beaucoup de gens. Ou alors, on croit comprendre alors qu'en fait, pas du tout. Du coup, sans faire un cours long et complet, je pense que je peux vous donner quelques explications pour comprendre la sociologie. La sociologie est une source qui étudie les faits sociaux qui parle des groupes et qui étudie les sens des actions des individus. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse aux interactions entre les gens, qu'elle s'intéresse aux structures comme l'État, la religion, la famille, etc. Autrement dit, c'est la science du social, des interactions et de la société. Bon, il y a du boulot, mais on va y arriver Petit détour historique, la sociologie en tant que science du social est née il y a un peu plus de 100 ans, c'est donc une science très jeune. Elle fait partie du groupe des sciences humaines et sociales, en opposition aux sciences du vivant ou aux sciences physiques. Et il faut bien comprendre que chaque branche des sciences adapte les règles de la méthode scientifique à sa sauce. Et les autres sciences sociales sont nées à peu près à la même période. Donc à l'époque, on ne savait pas trop comment adapter le concept de hypothèse, expérience, etc. au domaine social. Mais il fallait adapter, hein, clairement. C'est assez simple de comprendre pourquoi. La vitesse de la lumière dans le vide. On sait depuis Einstein que c'est une constante. Et grâce à l'évolution des techniques de mesure, on peut la calculer de plus en plus précisément. Mais elle ne varie pas. C'est le principe d'une constante. Alors que n'importe quel groupe social, même petit, genre euh, les lycéens, homosexuels, athées, jouant de la guitare, ah bah oui, ça t'en vois pas souvent. Petit groupe. Donc un groupe d'individus à étudier, ça va jamais être constant. Genre au bout de quelques années, ce ne seront plus les mêmes, ils ne regarderont plus les mêmes films, les mêmes séries, ils auront changé. Du coup, en sociologie, on a le problème de nos sujets d'étude qui se périment avec le temps. Et autant en physique, tu peux reproduire une expérience qui a fait un autre, en reproduisant les mêmes conditions et voir si tu arrives au même résultat. En sociologie, c'est pas toujours possible. Pour prendre un exemple, prenons un sociologue X. Il va aller étudier, disons, les jeunes de la banlieue de Lyon. Il va faire sa recherche, publier ses résultats, ses conclusions. 30 ans plus tard, une sociologue Y va aller étudier la même population, mais aura des conclusions différentes. La question du coup, c'est pourquoi est-ce que les différentes conclusions viennent que la population a évolué, ou parce que le sociologue X avait mal fait son travail Difficile à dire. Bon, alors maintenant, il faudrait que je vous parle de comment on étudie le social. Et pour ça, il faut que je vous parle un peu des paradigmes. Un paradigme, c'est un cadre, une explication du monde. Si je vous dis, il était une fois un monde merveilleux avec de l'herbe bleue et des éléphants roses. Vous avez un cadre, une explication dans laquelle vous pouvez entendre une histoire. Un paradigme en sciences sociales, c'est à peu près pareil. C'est un cadre, une vision du monde partagée par plein d'auteurs et dans laquelle on fait de la sociologie. Il y a deux paradigmes principaux en sociologie. On a d'un côté les holistes qui regardent les effets des structures, genre l'état, la religion, l'école, sur les individus. Ils cherchent à expliquer le social, notamment avec des statistiques et des méthodes qu'on appelle quantitatives. Ensuite, les individualistes, qui vont partir des ressentis des individus, chercher à comprendre le sens des actions individuelles, et dire que les gens sont rationnels. Ils sont spécialisés dans les entretiens, les méthodes qualitatives, qui vont dans le détail. On a donc d'un côté des gens qui partent des structures pour expliquer le comportement des individus, et de l'autre ceux qui veulent comprendre les individus un à un pour trouver des points communs à une échelle plus large. Cette opposition remonte aux père fondateurs de la sociologie, Durkheim et Weber, et continue encore aujourd'hui. Non, en fait, c'est même pire. C'est carrément un débat qui existait même chez les précurseurs de la sociologie. Mais sinon, il y a plein d'autres approches moins répandues. L'interactionnisme, le fonctionnalisme, il y a des sociologues qui vont piocher dans plusieurs paradigmes, etc. Bref, c'est le bordel. Alors retenez que les paradigmes, il n'y a pas de frontières claires, mais plus des sociologues qui sont réunis dans plein d'écoles de pensée qui sont pas forcément d'accord entre elles. Et chaque paradigme a des dérives. Les holistes créent souvent des entités irréfutables qui sont censées tout expliquer, ce qui n'est pas très scientifique. Les individualistes pensent trop souvent que les individus sont libres et rationnels, c'est-à-dire sans biais ou construction sociale. Là encore, ça me paraît très incertain. Ce qui se passe, c'est que depuis une trentaine d'années, on a compris que toutes ces approches avaient chacune leur bon et leur mauvais côté. Et qu'aucune n'était objectivement meilleure que l'autre. Donc il fallait juste les combiner pour bien comprendre le social. Alors, je sais que c'est bizarre d'avoir deux explications vraies mais incompatibles. C'est comme si on disait « La Terre est plate » et « La Terre est ronde ». Mais regardez. Tous les humains sont pareils et tous les humains sont différents. Ces deux propositions sont incompatibles, mais les deux sont vrais. Tous les humains partagent un même génome, mais ont des phénotypes et des identités uniques. La subtilité, c'est juste que ces deux propositions ne portent pas sur un même aspect de l'humain. En sociologie, on peut mal étudier un groupe, mal construire un questionnaire, être biaisé par nos idées préconçues. On appelle ça des prénotions, mais on pourrait dire des préjugés. Mais faut comprendre que des fois, deux personnes donnent une explication différente du monde mais qui ne s'annulent pas entre elles. Dans l'idéal, elle renforce toutes les deux nos connaissances sur le monde et notre compréhension du réel. Pour reprendre la formule du sociologue Howard Baker Baker Baker Baker La sociologie va se construire comme un mur de briques. Chaque article ou livre va être une brique qui a besoin de s'appuyer sur celle d'avant. C'est le principe d'une science cumulative. Le problème, c'est que des fois, les briques sont pas solides. Ça peut être parce que l'étude a été mal faite à l'époque, les gens étaient plus homophobes, plus racistes, biaisés. Donc la brique, on l'enlève, on dit qu'elle vaut rien, et du coup toutes les briques au-dessus risquent de s'effondrer. Mais c'est aussi ça la science, construire et reconstruire. Et puisque la sociologie est une science jeune, beaucoup de grands textes ont été écrits par des non-scientifiques. Pour dire, la licence de sociologie en France a été créée en 1958, donc, la plupart des grandes figures du domaine ont écrit parfois des choses qui sont plus proches de l'essai philosophique que du travail de recherche. Et dans ces cas-là, on doit reprendre les travaux, les refaire, etc. Là encore, on peut le faire, on le fait en général, mais ça prend beaucoup de temps. D'où le fait que beaucoup de choses qu'on croit savoir aujourd'hui en sociologie seront obsolètes dans 20 ans, comme en histoire. Mais c'est comme ça qu'on fait une bonne connaissance scientifique. C'est pas en se disant « c'est comme ça » et « ferme ta gueule ». Non, il y a les religions pour ça. Ok, ok, partie suivante. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les grands courants de pensée, comment est-ce que les sociologues travaillent concrètement Faire de la recherche en sociologie, ça peut être dans plein de domaines différents. Mais là, on va surtout parler de l'étude du comportement. Pour expliquer le comportement humain, un sociologue va donner une explication sociale. Comme un psychologue donnerait une explication psychologique, etc. Et si on voulait parfaitement expliquer un comportement, il faudrait faire une approche toujours pluridisciplinaire, avec du qualitatif, du quantitatif, des comparaisons avec plein de contextes différents. Bon, je pense qu'à un moment, vous comprenez qu'on est limité par le temps et limité par l'argent. Donc, le plus souvent, on fait une problématique sur un thème précis, on y répond et voilà. Ensuite, avec plein d'articles sur un même thème, et ça prend un certain temps, on finit par faire des théories plus générales du social, qui ont de grandes chances d'être complètes. On va tenter d'expliquer ou de comprendre le monde social en créant des données de type scientifique. On va faire passer des entretiens, on va faire des questionnaires, on va faire des observations directes. Souvent, puisque c'est trop long de faire tout ça avec tout le groupe, on va le faire avec juste un échantillon qui va être représentatif de l'ensemble. Par exemple, si on veut étudier l'insécurité en France, on va pas aller dans le 16e arrondissement de Paris chez les très riches et dire hey, « "eh dis donc, on est vachement en sécurité en France ». Non, il faut regarder des zones qui sont exactement comme une France, mais miniatures, avec les mêmes proportions de jeunes, de vieux, d'hommes et de femmes, de blancs, d'asiatiques, etc. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut essayer de généraliser notre échantillon à l'ensemble, en l'occurrence la France. Et c'est pour ça qu'une étude sociologique aura toujours plus de chances d'être vraie qu'une opinion basée sur votre entourage. Parce que vous ne connaissez pas tous les gens en France dans votre entourage. Vous pouvez avoir des biais, mais ça ne veut pas dire que vous êtes stupide. Et c'est vrai que ça paraît souvent prétentieux de dire « Oui, euh, nous on est sociologues, on sait mieux que vous ce qui se passe dans votre vie... » Mais comprenez bien que le but de la sociologie, c'est de comprendre le monde tel qu'il est. De l'expliquer de la manière la plus vraie possible. C'est pas autre chose. On va prendre un exemple concret de raisonnement sociologique avec le cas d'Emile Durkheim et son livre Le Suicide. Oui, je sais, c'est triste, mais c'est un classique. Il va essayer de comprendre le fait social suicide. Il va préciser ce qu'il entend par suicide et après chercher tous les chiffres possibles en fonction des pays, de la religion, des relations sociales, familiales, de genre, si le pays est en guerre ou non, etc, etc il essaie de voir quelle variable agit le plus sur le taux de suicide. Par exemple, la variable « nombre d'enfants » fait baisser le nombre de suicides. Plus on a des enfants, moins on se suicide. Bon, je vous passe les détails, mais à la fin, Durkheim est capable de dire ce qui n'influe pas sur le taux de suicide et dire ce qui a bien une influence. Si on devait résumer, sa conclusion c'est que le suicide existe partout mais que l'inclusion sociale est ce qui fait le plus baisser le taux de suicide. Voici donc le schéma classique. Définition de l'objet. Question. Hypothèse. Comparaison avec des données. Réponse à la question. Voilà, c'était plus ou moins la méthode classique. Mais même là, ça met pas tout le monde d'accord. Je vais prendre un exemple assez célèbre, le sujet des inégalités scolaires. Le débat se passe dans les années 60-70, avec Pierre Bourdieu d'un côté et Raymond Boudon de l'autre. Le but est que chacun explique l'origine des inégalités scolaires des élèves en fonction de leur origine sociale. Parce que les tableaux, ça va bien deux minutes, mais on veut aller plus loin quand même. On veut comprendre. Bourdieu, j'en ai déjà parlé, il va expliquer ça par l'habitus. On est construit socialement pour, globalement, rester à notre place. Quand on est bourgeois, on intériorise le fait d'être supérieur, on vit dans un environnement cultivé, on a plus de chances que nos parents nous aident ou nous payent des cours particuliers puis des grandes écoles. Bref, l'école reproduit globalement les inégalités sociales des parents chez les enfants. Si elle voulait être juste, l'école devrait compenser les inégalités culturelles en s'adaptant aux enfants selon leur milieu social. De l'autre côté, Boudon explique les inégalités en partant des individus et leurs stratégies. Il dit que les individus ont des stratégies rationnelles. À chaque fois qu'ils ont un choix dans les études, le choix d'une matière, d'une filière ou d'une école, les familles vont avoir des stratégies rationnelles. Par exemple, tes parents n'ont pas de sous pour te payer de longues études. Tu vas te faire à l'idée que tu peux que faire des études courtes pour avoir un métier rapidement. Pour Boudon, si on voulait plus d'égalité, il ne faudrait pas que l'école traite différemment ses élèves, mais plus que les études soient 100% gratuites. Bon, après, Boudon ne cherche pas trop à savoir comment changer cette inégalité des chances. On voit bien avec cet exemple que, ok, quand il s'agit de créer des chiffres, on est à peu près d'accord. Mais dès qu'il s'agit d'expliquer, là il y a du débat. En plus, c'est un sujet où on confond vite corrélation avec causalité. Mais je crois que je vais pas avoir le temps de vous parler de tout ça, surtout qu'après je dois vous parler de théories autoréalisatrices. Puis je vais pas m'en sortir. Hum, les théories autoréalisatrices, très bon sujet ça, hein, je note. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Vous avez peut-être remarqué, mais depuis le début j'utilise des catégories, des mots dont la définition est pas très claire, ou alors ça fait débat. Par exemple, qu'est-ce qu'une femme est-ce que c'est quelqu'un qui se définit comme une femme, ou c'est quelqu'un qui en est biologiquement une, même si des fois c'est pas très clair J'en ai parlé dans une précédente vidéo, les catégories qu'on utilise dans la vie quotidienne, c'est foireux. Parce que ça dépend beaucoup de la norme sociale du moment. Et qu'on n'y voit pas tous la même chose. Mais on a besoin de catégories pour réfléchir, pour définir le monde. Même si ça doit être des catégories subjectives. Par exemple, la variable de genre. Avant, on prenait catégorie hommes et catégorie femmes, avec une séparation nette entre les deux. Puis, on s'est rendu compte que c'était un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sépare clairement les deux catégories. Des gens rentreront facilement dans les cases, mais pour d'autres c'est plus compliqué. Et plus récemment, on se rend compte que même cette classification est imparfaite, parce qu'elle reste dans la binarité, et que des gens ne peuvent pas être classés dans un genre plutôt masculin ou féminin. Et je rappelle, on parle bien de social, hein, pas de biologie. Quand vous faites passer un questionnaire, vous voulez pas passer 20 minutes à comprendre si la personne que vous interrogez est un homme, une femme ou autre Et pareil pour le gars qui va trier les résultats des milliers de questionnaires. C'est pas possible. Donc oui, même si on sait que c'est imparfait, on va mettre dans notre questionnaire « Êtes-vous homme, femme et parfois autre ?» Mais c'est pas parce qu'on est intolérant. C'est parce qu'on peut juste pas faire autrement. Est-ce que vous avez une idée maintenant d'à quel point c'est difficile de faire un questionnaire neutre En vrai, c'est quasiment impossible. Surtout que la simple formulation de la question joue énormément sur la réponse. Et sinon, gardez en tête que les concepts qu'on manipule, ils existent que parce qu'on en parle. Il n'y a pas de réalité matérielle derrière. La gravité. On la voit pas, on la touche pas, mais elle existe. On le voit ou non Là, on a des individus qui interagissent et se comportent d'une certaine façon. Voilà. Après, le travail du sociologue, c'est d'expliquer ce qui se passe et de comprendre pourquoi avec des théories. Et avec des théories qu'on sait imparfaites. On va petit à petit comprendre le monde social et, à long terme, l'expliquer correctement. Je pense que maintenant vous comprenez ce qui rend le travail des sociologues difficile, et que la sociologie n'est pas une science exacte. Mais est-ce que ça la rend moins passionnante Au contraire C'est une découverte sans fin, avec aucun dogme, aucune idée reçue qu'on peut pas remettre en cause. C'est ça qui rend beau la sociologie. Bien sûr je pourrais encore vous en parler pendant des heures, mais à quoi bon Je compte bien vous en parler encore plein de fois sur cette chaîne. Mais comme ça on a une synthèse, une introduction à tous les sujets liés à la sociologie, sur ma chaîne et sur d'autres chaînes qui parlent de sociologie. Je peux vous conseiller par exemple la chaîne sociologique qui fait le lien entre théorie sociologique et culture populaire. Et il le fait bien. Comme d'habitude, si vous voulez creuser le sujet, il y a plein de liens qui en parlent dans la description. Puis euh, moi, je veux bien répondre à vos questions hein, avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine, mais en attendant, n'oubliez pas d'utiliser votre cerveau et soyez heureux.